Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape pour les débutants qui souhaitent modifier le flyer euh, donc celui-là pour créer leurs propres apéros monnaie libre donc deux choses à faire télécharger et installer le logiciel libre Inkscape et télécharger ici le flyer pour pouvoir le modifier donc première chose on va se rendre sur le site euh, d'InScape donc on va ici dans la barre de recherche taper Inkscape. Voilà, on écrit correctement, c'est mieux. Donc le premier lien est le bon, donc c'est inkscape.org/fr. Ici on a le petit lien pour télécharger. Et après donc on choisit son système d'exploitation. Donc étant donné que c'est un logiciel libre multiplateforme, il ben, n'y a aucun problème, qu'on soit sur Mac, PC, Linux ou autre. On a ici euh, plusieurs versions. Donc moi je suis sur Ubuntu, donc j'ai la version Ubuntu. Euh, pour la version Windows, il y a la 64 bits et la 32 bits. Pour Mac, je ne crois pas qu'il y ait la version 0.92.3, non, c est, c est, ça c'est la dernière version. Et puis pour euh, Ubuntu, on peut télécharger ici le paquet ou alors cliquer là-dessus, logiciel Ubuntu, taper ici dans la barre de recherche Inkscape, valider et puis euh, installer euh, notre Inkscape. Donc je vais peut-être un peu vite là-dessus. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Après, nous allons aller sur le site d'Axiom, donc Action Team. Donc c'est un collectif pour la promotion de la monnaie libre, donc le june. Et il y a donc ici dans catalogue, il y a des flyers qui ont été faits, notamment un seul pour l'instant sur Inkscape. Donc il est ici à cet endroit-là, il est au format SVG bien sûr. Donc on le télécharge, on clique là-dessus, on enregistre. Donc ici on vérifie, voilà, on fait euh, ouvrir, ou on va ici dans téléchargement, et on a ici voilà le un fichier zip donc on double clique et on va extraire euh, le fichier on va l'extraire sur notre bureau voilà on va sélectionner bureau on fait extraire donc je l'avais déjà téléchargé je le remplace voilà extraction terminée on fait fermer tout ça on va ouvrir donc notre Inkscape euh, tac tac tac donc il est où mais ici, je vais taper Inkscape et je fais lancer l'application. Voilà. Je fais fichier, ouvrir et je vais bien sûr sur mon bureau, je sélectionne mon fichier SVG et je fais ouvrir. Euh, on peut modifier le texte, mais vous voyez, on peut sélectionner donc tous les objets. Ça, ça peut être un peu gênant. Pour cela, on va bloquer les objets qu'on ne souhaite pas modifier, donc on va dans calques, on fait apparaître la fenêtre des calques. On va verrouiller le fond, people et logo collectif, et on va euh, laisser ici, voilà, là on a les textes que l'on souhaite modifier. Donc quand on ouvre tout de suite le, le document, on voit ici que ça, ça colle un peu, c'est parce que la police utilisée pour faire euh, ce flyer, elle n'est pas dans notre système, en tout cas elle n'est pas dans le mien. Donc pour la modifier, ben c'est très facile, on va sélectionner ici la flèche noire, on va faire un rectangle de sélection. Donc pour cela, je clique, je glisse, Voilà, je fais un rectangle de sélection, comme ça j'ai sélectionné tous mes textes. Je vais cliquer ici sur créer et éditer euh, des objets de texte. Et maintenant, je clique sur la flèche, et je vais choisir donc, dans mon système ici, une police qui convient. Moi je vais prendre la Nimbus ici, alors si vous ne l'avez pas, vous en choisissez une autre. Et vous voyez ici, voilà, ça colle déjà un peu moins. Et on peut modifier après chaque objet, vous voyez, on a plusieurs objets. Alors pour bien modifier un texte, il faut vraiment cliquer dessus là, vous voyez. Voir que si on clique deux fois, automatiquement, on rentre et on a l'outil texte qui est sélectionné. Et pour modifier par exemple ici, Toulouse, je veux mettre bah, le Poitiers. Donc pour cela, je double-clique pour sélectionner tout le mot où je fais un clic et glisser, ici je me mets à côté du T, je clique, je glisse, là on voit que c'est sélectionné, et je peux par exemple taper Poitiers. Ouais, bon. en majuscule, pourquoi pas. Alors, hop, voilà, je sélectionne ici Poitiers, bon, c'est peut-être un peu gros. Ouais, bon, c'est pas grave. Euh, si je souhaite mettre Poitiers ici en Bold, ben, je sélectionne Bold. Je peux également choisir de centrer, ou de l'aligner à droite. Bon, centrer, c'était pas mal. Oula. Alors, Pour annuler, je fais CTRL Z, ou on peut cliquer ici sur cette petite flèche. Hop, hop, voilà. Donc, je peux déplacer, avec toujours la flèche noire, je clique ici sur Poitiers, je clique, je glisse, et je peux venir comme ça, disposer correctement euh, le mot. Également ici, mardi 6 février. Euh, si je souhaite rajouter la date, pas de problème. Je sélectionne une première fois. Je clique une deuxième fois, ou double clic, assez rapide, pardon. Euh, je me mets à côté ici, je espace, je vais taper 2019. Là, on voit que je sors du cadre. Donc, je vais peut-être réduire un petit peu la taille de ce texte. Donc, je sélectionne tout. Et je vais ici, au lieu de 44, je vais mettre à 36 par exemple voilà c'est plus petit c'est pas mal peut-être séparer ici avec un petit tiret alors une petite chose c'est que on voit pas ici la délimitation de ma zone là on a la taille de notre document alors c'est un peu dommage peut-être qu'on le rajoutera sur les autres fichiers en téléchargement mais on va rajouter ici un petit calque que je vais appeler cadre alors, en majuscule, cadre, voilà, je vais masquer le fond, je vais utiliser ici l'outil créer des rectangles et des carrés, euh, activer le magnétisme par rapport à la page, et faire un petit carré ici, vous voyez dès que je me mets dans le coin, il y a une petite information qui m'indique que je suis bien au coin de la page, je clique, je glisse, jusqu'à l'autre, à ce moment là je vais supprimer le fond, et je vais mettre un petit contour rouge, donc pour mettre un contour rouge, on appuie sur Shift, vous voyez la touche Shift ici, clac, et on clique sur le rouge. Là, on a un contour, c'est marqué ici, avec une épaisseur de 0.1. Sur le 0.1, je fais un clic droit et je vais passer à une épaisseur de 1 mm, voilà, pour bien qu'on le voit. À ce moment-là, c'est quand même plus lisible. On va faire réapparaître le fond, et voilà. Comme ça, maintenant, on a bien notre zone de délimitation. On a aussi également des informations sur... Euh, la longueur et la hauteur de notre flyer. Donc là, ça fait euh, 30, euh, 318 mm sur 167 mm. Voilà. Hein, on n'oubliera pas au final de le masquer, mais ça permet de vraiment savoir si on dépasse ou pas. Parce que là, si on dépasse et qu'il n'y a pas le cadre, on ne le voit pas. CTRL-Z deux fois, ou on peut sélectionner la petite flèche là. Voilà, je vais enregistrer. Euh, voilà, j'ai essayé d'être vraiment le plus euh, clair possible. On a vraiment modifié que le texte. On peut enregistrer. On peut exporter ce document donc, euh, à destination de, de l'impression. Donc pour cela, on va générer un fichier PDF. Donc on va faire fichier. Enregistrer sous. On va choisir ici, non pas le fichier SVG, mais le format PDF. Alors le format PDF qui est où? Est-ce qu'il est là enfin, Voilà, il est ici. Voilà, et on fait tout simplement Save ou Enregistrer, Font incorporée ou on peut convertir le texte en chemin. On va faire Font incorporée, c'est pas mal. On peut choisir ici la résolution. Donc, si c'est pour de destiner à l'impression euh, sur des imprimantes classiques, on va mettre 150 euh, points par pouce. Si c'est destiné à l'impression euh, chez un imprimeur, on peut passer à 300. Une fois que c'est fait, on fait OK et notre document est enregistré donc sur notre bureau. Voilà pour cette petite introduction à l'utilisation donc de ce flyer. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous, et ou, ou des questions. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi, suivi ce tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.